que l'on parle de lui comme le king of comics ou l'inventeur des super-héros, Jack Kirby est un créateur absolument incontournable. Le festival de la BD d'Angoulême lui consacrait d'ailleurs une impressionnante rétrospective. L'occasion de découvrir les personnages, l'univers, autant que les déboires juridiques qu'il connut avec ses différents éditeurs. Tout débuta avec Captain America, bien entendu, et la rencontre avec Joe Simon. A l'époque, Marvel vient juste de voir le jour, alors que DC Comics publie déjà les histoires de Superman depuis 1938. Mais l'inventivité de Kirby donne à jour à bien plus que ce super soldat américain. Les quatre fantastiques, Avengers ou encore Thor, Hulk, les X-Men et bien entendu l'illustre surfeur d'argent. Tous sont issus de la rencontre entre Kirby et Stan Lee. Chez Kirby, tout est démultiplié, d'une dimension épique. Et en découvrant cette exposition, on se sent volontiers pris de vertige considérant ce qu'il a pu apporter au monde du comics.